Si l'on demande à un aviateur quel héros de son enfance a fait naître sa passion, il y a de fortes chances que des noms comme Tanguy, La Verdure ou même bogdany soient cités. Alors pourquoi ne pas célébrer la sortie simultanée de leurs nouvelles aventures avec l'armée de l'air J'ai rencontré euh, le colonel Michel l'année dernière et je lui ai demandé s'il était Fana, comme c'est un grand, grand passionné de, de bande dessinée d'aviation, s'il était Fana pour euh, Faire le premier voyage de presse euh, sur la sortie de Buc et Tanguy. Quoi. Il a tout de suite été enthousiaste et on s'est donné rendez-vous ici. La base aérienne 113 de Saint-Dizier a donc déroulé le tapis rouge. En conférence de presse, pas de star du grand écran, mais une pléiade d'acteurs de la bande dessinée. Patrice Buendia et Mathieu Duron ont pour leur part dévoilé les nouvelles planches de Menace sur le mirage F1, une adaptation du roman de Jean-Michel Charlier, et pour présenter le troisième tome de Bugdany, les co-scénaristes Frédéric Zimbil et Frédéric Marniquet ont accompagné l'illustrateur Jean-Michel Arroyo. Je pense que nos séries sont lues par, des, par euh, pas mal de militaires hein, de, de, de, de bases aériennes, donc euh, c'est toujours sympa de les rencontrer pour avoir un feedback aussi, parce que c'est quand même des professionnels de, de l'aéronautique, donc euh, moi personnellement oui, c je trouve ça enrichissant. Ouais. Et puis très sympa de découvrir l'univers aussi, parce qu'on a toujours des, des éléments à grappiller, quoi, hein, techniques ou euh, humains. Hein. Après, ça, ça se mélange dans la tête et puis ça finit toujours par ressortir sur les pages. Quoi. Là, l'avion, il va dire, OK, je fais, je suis, je suis dans le domaine, je fais, et ensuite, après, il va commander euh... euh, euh, euh, l'avion. optimiser pour... l'importance, la, si optimiser la très... C'est assez de porteur, de ça fait rêver, ça nous permet de, de, de véhiculer une bonne image de l'armée de l'air et ça montre un... Ça montre des aspects du métier qui sont assez méconnus et donc ça permet à tout le monde de, de se rendre compte un peu de, de ce que c'est qu'être pilote de chasse. Quand des passionnés d'aéronautique se rejoignent sur un tel site, les occupations ne manquent pas. Visite d'un hangar de maintenance rafale, survol de la base en DR400, interviews et séances de dédicaces sont autant d'événements qui marquent le retour des chevaliers du ciel qui ont suscité tant de vocations. Finalement, l'histoire de l'armée de l'air se, se lit à travers aussi euh, les BD. Ça accompagne euh, l'armée de l'air. Hein. C'est un moyen qui permet euh, bah, de faire rêver les plus jeunes et, et après, euh, eh bien, euh, faire alimenter la passion euh, pour les plus anciens comme moi, euh, et qui voient euh, ouais, en fait euh, leurs compagnons d'enfance les accompagner aussi dans leur vie d'adulte et envie de qu'on soit de commandant d'unité ou de mécanicien. Et donc ça, c'est bien la passion continue. Et pour clore ce chapitre d'un jour, Marty a poussé les manettes. Nouveau présentateur de l'Alpha Rafale, qui mieux que lui peut faire courir le bruit Michel, Ernest et Buck reprennent du service le 15 avril 2016.